Salut tout le monde, c'est Chirelle. On découvre aujourd'hui, enfin moi du moins je le découvre, Beyond a Steel Sky, une pépite qui m'était passée sous le nez. Il est pourtant sorti le 16 juillet 2020. Il a été complètement review, comme on dit, review. Il aura fallu 26 ans à Charles Cécile et Dave Gibbons pour donner suite à leur collaboration sur Beyond Still Steel Sky, qui était le premier avant celui-là. Mais alors au niveau graphisme, ça pique les yeux. C'est vraiment les anciens graphismes, euh, tout pourri pourri pourri pourri pourri donc je ne me voyais pas faire le premier et pourtant vous savez que j'aime bien faire en ordre mais là franchement je ne me voyais pas faire le premier donc euh, au niveau de l'histoire euh, de Beyond the Steel Sky la pollution de la guerre euh, a ravagé la terre l'Australie ressemble à un immense ravin où seule une poignée de cités tiennent encore debout, nous incarnerons donc Robert Foster, un ravineur, un habitant du Ravin, au passé très particulier. Il a sauvé Union City, ça c'est dans le 1, il a sauvé Union City de l'emprise de super ordinateurs Link aux côtés de son androïde Joey, qui lui est resté à Union City pour tenter de rendre la vie des habitants meilleure. De son côté, Robert Foster étant reparti vivre une existence paisible avec une tribu dans le Ravin, mais suite à l'enlèvement de Milo, l'enfant de ses amis, euh, par un imposant quadrupède mécanique, il retourne dans Union City afin de le retrouver, mais tout t'as changé. Euh, personnellement, de ce que j'ai vu du jeu, de ce que j'ai testé, un jeu dont les dialogues sont détonnants d'humour, les graphismes style BD, 3D sont, je trouve, bluffants. Tout cela mêlé à un système d'indices afin d'avancer dans le jeu. Beaucoup d'exploration, des dialogues qu'il va falloir pousser au bout de leurs options si on veut pouvoir trouver les bonnes solutions. Saupoudré de distractions, de fausses pistes, nous menant à des cul-de-sac, merci les devs, c'était pas assez compliqué comme ça, il nous mène à des cul-de-sac. D'utilisation d'objets complexes et d'énigmes corsées, ben, tout ça, ça fait que ben, ça met un jeu relativement sympa. Donc, conclusion pour moi, Beyond the Steel Sky est un jeu original dans sa trame, ses personnages, son ton, son humour, son ambiance et ses énigmes combinés à une histoire prenante, que demander de plus je vous laisse donc avec euh, le euh, trailer et on débutera, si ça vous dit, vous me le direz en commentaire, un let's play dessus. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, bye bye. Union City J'étais parti longtemps. Mais, j'étais de retour. La ville semblait différente. Et les apparences étaient trompeuses dans cette ville.